Salut! Ça va? Bon, qu'est-ce qu'on fout là? Hein? Y a plus de journée-circuit ou quoi? Non, mais sérieusement? Bon, en plus, à quoi ça sert tout ça? Ou c'est annulé, ou c'est reporté? Ou alors le jour J, mes voitures tombent en panne, alors qu'elles ne roulent pas pendant deux ans? Ah oui, elle dorment dehors encore. Eh ah oui, ah, j'ai pas de maison. Alors faites un don. <rire> Pur abonnez vous Franchement. Non mais franchement, de toute façon, j'arrête. Les voitures, j'arrête. Cette chaîne, c'est fini. J'arrête tout, tout, tout, tout. Les bagnoles, ça sert à rien. En plus, cramer de la gomme, euh, faire de la mécanique toute l'année, en plus, ça marche jamais. Puis ça coûte cher, et puis c'est chiant. Euh. Cette chaîne, c'est terminé. Je vais me convertir à une vie plus spirituelle. Là, je rentre à la maison, et puis... Euh, J'arrête tout, j'arrête tout, j'arrête de bouffer, j'arrête les pizzas, j'arrête le café, j'arrête les clubs, j'arrête les films, j'arrête j'arrête les femmes, j'arrête le sexe. Ouais. Yo Plume, bien ou quoi Qu'est-ce que tu fais Non, rien, je, je réfléchissais. Tu nous rejoins Ouais, on est à Spa Francorchamps là. À la prochaine sortie, continuez toujours oh, tout droit. Mais ta gueule. Continuez toujours tout droit. N'hésitez pas à vous arrêter pisser. Salut. Oh. Y'a un plus <rire> Nickel, salut à tous. Cédric Mala. Avec sa Clio, euh avec la petite Clio diesel. 2. Combien de chevaux Quel poids quel pneu Alors là, si tu veux rentrer dans les pneus, on va y passer un certain temps. C'est des pneus indiens. Ok. <rire> ça m'intéresse. <rire> mais moi, ça m'intéresse. <rire> C'est vraiment plus. C'est des MRF Motorsport. J'en veux. Ouais. C'est euh... bah, des très bons pneus. Pas ouf sous la pluie, mais sur le sec, ils sont vraiment, vraiment bien. Euh, le poids, bah, ça fait 1030 kg et les chevaux, il y en a à peu près 200. Oh. 190 plus, voilà. Ok. Guy, guy Touch. A gigi Touch. <rire> 205 GTI 1986. Ah merde, attends, une seconde. Ouais, Gigi Touch. Bon, ben bah, voilà ma petite 205 GTI. Euh, 105 chevaux, 1986, 360 000 km. Je crois que les hier chevaux. Ouais, bah, 300... et eh, c'est pas encore à la moitié de l'accélération. Ça ne laisse pas indifférent. Les pneus bah, Les pneus du Conti Sport Contact tout neuf. Avec le brillant du Action Voilà, tout à fait. C'est du kit de refroidissement. <rire> et puis bah 105 chevaux d'origine. Salut Pas tout Pas tout. Ouais, c'est pas tout ça, Mais j'ai l'impression que tu me dis pas tout. Pas encore tout. <rire> bah, Vas-y Ninuto. Donc euh, Civic P3 de 2005, phase 2. <rire> admission, ligne, combinéficité, euh, <rire> plus que du de 200 kilos là d'origine. Ok. Moi j'aurais pas je pourrais pas montrer avec tout le monde moi, Malheureusement, On n'aura pas le temps. <rire> Alors moi c'est Miguel. Miguel. Processeur. GOVC GTI. GTI classique. Un stage 2. Des freins, suspension. Pneus continental, hein, classique. Ok. Et, voilà, des freins, des gros freins, et c'est tout. Bah bah moi c'est Toto aujourd'hui je suis piéton, je, je suis passager. À la maison, ça, euh, ouais, c'est malheureux, mais bon, c'est pas grave. Je vais tenir le casque et je vais changer les pneus pour eux. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais. Bah, c'est moi, si on dit, pour Abigail, pour ah, pour je suis à copilote, copilote pilote. Des... pour, pour le moment. <rire> Allez au pilote. Voilà. <rire> Pareil on change ah, les roues. tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Le pas Salut c'est euh, Gilou. Salut c'est Gilou, alors moi je suis en BM eh double pied aujourd'hui. Voilà. Explique pourquoi t'es double pied. Explique pourquoi. La voiture n'est pas finie. Voilà, t'as pas terminé la voiture. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va rouler, ben sauf moi, parce que j'avais prévu de venir avec 88, mais je me suis dit euh, qu'elle était en panne. Donc je suis venu avec le croco, j'ai monté des semi slicks et je vais quand même pas rouler. On va monter avec Cédric Mana dans sa Clio. Alors c'est parti pour l'inscription. 40 <rire> ans. session, c'est pas donné l'accompagnant. <rire> Mais tu quand même une boisson! <rire> il m'a pris tous mes secrets! On va dire! Oh, voiture! On ah. est avec Cédric Mana! Ah, ben voilà, c'est avec Cédric. que je Oh, Pierre! Yeah. C'est pas francoche Avec plus moi euh, Mana Allez regarde elle la C'est Internet dans ton quartier, toi Pourquoi ils sont passés comme ça <rire> Et voilà Eh, hey, vous avez vu Dans cette vidéo, on a respecté le quota. On a mis des blancs. <rire> bon allez, on va au North Life ou quoi Allez, c'est parti. parti, go C'est parti Vous dépassez la vitesse autorisée Vous ne dépassez pas la vitesse autorisée. Mais putain de bordel de merde, comment il faut que je vous le dise De toute façon, vous m'écoutez même plus, je vais me convertir en répondeur téléphonique et aller tous vous faire étudier par un temps de là. Bon, les gars, on arrive au Northlife. Ouais. On va faire un tour Ah oui, allez Bon, on est là pour ça hein Bon oui. oh, bah J'ai fait cette petite acquisition Et oui la surprise du jour en fait c'était que à défaut d'avoir la 328, je vais rouler avec la 330 d sur le Northlife pour la première fois de ma vie. Alors c'est parti Oh non Qu'est-ce qui se passe Oh non On s'est cartonné alors Bon bah accident la NS elle est fermée. Il euh, y a un moteur qui vient de. Je crois qu'il est décédé. Donc du coup euh, c'est mort pour ce soir, il ferme tout. Voilà, voilà. Enfin, une fois qu'on l'a remboursé. Hein Verdict Voilà dans le cul. Voilà. Bah non mais. Euh, la session était bonne. C'est un euh, peu on... trop résumé. C'est un peu trop résumé là. Bon bah c'était super. On fait le GP Bah ouais, ouais vas-y. Ouais, on... Bon bah allez, on fait le GP. Merde, merde, merde. Et merde. On va au GP, voir s'il y a moyen, mais il y a eu un accident aussi. A priori c'est un bon pet là sur la NS, un truc assez grave. Un truc de fou On roule au Nürburgring. au Nürburgring GP. Oh bon ben, on va, on va se taper du GP. Hein. Passe pas mon casque. Ah mais il y a tout le monde qui roule en même temps en fait. Les motos, les voitures... Oh, allez, tomber. Ah je suis bloqué maintenant. En mazout, il vaut mieux je parte derrière parce que sinon ils vont en prendre plein la gueule. Il y a trop de monde, là, c'est abusé. <rire> je suis complètement fou. Hein. Pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça C'est obligatoire le casque On a pas besoin On verra. Il y a trop de monde Il est 19h30 environ, c'est une session presque de nuit. En tout cas, je viens à dire que c'était une super journée. Merci Cédric, merci à toute l'équipe. Vous êtes vraiment des oufs et, et ça fait super plaisir de faire des une super journées avec vous. Je le dis euh, au cas où je meurs, bon, comme ça, c'est dit, ça sera dans la vidéo. Quelqu'un récupérera et fera le montage à ma place. Au moins, ça me délaissera de ça. <rire> oh, J'y crois pas. Nürburgring GP, circuit de Formule 1. T'achètes une carte, et tu roules. Même pas vu d'avoir le permis alors du coup. Le sang là, le, le stress. Là, quand ils mettent le feu rouge, on est mort. Non, nous, on ne veut pas passer, ils ferment le portail. Oh putain. Attends. Ouais, donc, Je pense que c'est mort. Quoi. Bon, on attend juste 45, ils vont peut-être nous ouvrir, on sera les seuls. Pourquoi il y a tout cette bécane Je sais pas, pourtant ce fait, il est resté bloqué. On a fait la queue, on a été, on s'est fait refouler, on est content, on est content. On n'a pas fait Norche-Life, mais on n'a mais mais pas fait le GP non plus. On a fait plus. le parking du GP. Ouais. Euh. ni norche ni GP, ni il va te faire foutre. Euh, voilà. on va faire du karting, on va se tuer encore, tu vois. On était prêt à faire du norche et du GP. Alors, on va boire une, une bière. Ah, une bière, <rire> c'est bien ça. Je pense qu'on va pas tourner euh, ce soir sur la NS. Peut-être demain matin, on verra. Si on part pas trop tôt. Le GP euh, dans le cul aussi. Allez, retour à la maison. C'était vraiment très intéressant. Voilà, on est à l'hôtel Amber Northlife, à l'entrée numéro 2. Très bel hôtel. Oui, ah. bonjour. bonjour. <rire> Bienvenue à Corsair. C'est cool. Bon, bah finalement, après un bon resto, un bon apéro et avec des super potos, franchement, les gars, on a décidé de rester demain pour rouler sur Worsh Life s'il si fait beau. Et moi, je vais me coucher parce que je me lève très tôt pour aller faire de belles images du circuit au lever de soleil. Bonne nuit. Abonnez-vous